Ah c'est un laser oh. Et moi j'ai toujours le mode de base, c'est chiant Oh dieu. Ah, oh, non c'est pas vrai D'Aizim, mmh. ah bah c'est une variante de ce que j'ai mmh. Ah tu pensais passer devant moi hein Oui <rire> Ça tente quelqu'un au bouclier légendaire Vous êtes combien hein tu veux pas savoir, moi. J'ai 376 hein, en brutasse. Mais... mais quoi J'ai cru que j'étais sur la lune. Alors. Bah, on est sur la lune. Bah non, il y a pas de barrière. C'est pour ça que c'est drôle. Non, mais de toute façon, avec la gravité qu'il y a, il y aurait une barrière, ça changerait pas grand-chose. On va pas loin. <coughs> ouais, mais euh, c'est-à-dire. Hein. Sous les toilettes. Ah bah non. Vous congelé les poissons. Ils sont morts. Parce qu'il y a pas de poissons. Alors. Oui. Bush. Encore, il y a des trucs cachés derrière. Les ouais ouais ouais ouais. <rire> Vous êtes prêts Ouais Vous avez mis ma ceinture Oh ouais Ah non Au revoir C'est qui fait n'importe quoi, d'accord, je pas sûr. Mais, je viens d'arriver Moi, si on me compresse assez bien, je peux faire office. Ah non, faut nous attendre Sinon, je peux pas enregistrer. Ah merde, vous êtes où Oh No, Fuku. No, no. right. oh, no. The soulless body double has slammed and jammed the The repercussions of this moment will be felt for eons to come. Get back here for your post-game interview. Not Jack. Hey, that was simply the most b-ball tactic thing I have ever seen. What is that your secret? Yeah, uh, you know, it's all for the love of the game, man, all the, all the, the crowds. I mean, that's why I do it, for, for these for these guys. Mm -hmm. You know, all the money, none of it matters, you know, if you don't love the game. And uh, the game's been good to me, you know, you just got to go out there, you just got to give it 110%, you know, and that's that's why I do it. Wise words from the single most ballless athlete to ever hit the court. Speak to me again when you're ready. Flush that load of crag and manure down the dunny. Non, ouais. Bah c'est facile oh, je de te vais, te alors. Okay. Ouais. Parce que bien alors que j'ai bien c'est quand c'est que la trappe qu il le dit, c'est pas choquant en plus Bonjour monsieur, oh la loi Qui ira... Attends, je descends parce que j'arrive pas à lire oh, that Mais si C'est vachement... Ah oui je veux Il est 22... Pardon Tu m'as écrasé T'arrives à sortir Oui, je veux dire. On dit pas <rire> écraser, on dit rouler sur le pied. Euh, c'est vrai que ton perso glisse, euh, Mathieu Pour l'instant, c'est pas au niveau d'analyse qu'il voyait des bonhommes de neige géants. Non, oh, c'était génial <rire> Ouais, non, mais faut arrêter la drogue. Hein. <rire> J'ai envie de des gens Ah Ah Je viens t'aider Y'a un rayon là-haut J'ai je... une de vie, mais je viens t'aider. C'est normal qu'on qu se fasse démonter comme ça... Euh... Aïe est qu y a des qui se fait démonter Les rayons euh, verts c'est amical. Ah, c'est lesquels qui sont pas amicaux. C'est les rouges. Et, et les bleus, parce que moi je fais des bleus. À gauche et Pas à gauche tout de suite. Et mais à gauche là-bas non Bah à, à tout gauche, tout ça dépend dans quel sens. oui, mais moi j'ai tourné à gauche après, pas avant. Alors que lui j'ai tourné à gauche avant et pas après. Et te disperse pas trop, normalement le DPS du groupe c'est toi. Le GPS, c'est le monsieur, mais il a, a vachement moins de testostérone -sté que la moyenne. You can me Ouh. Mais ça drague en plus <coughs> là, on <coughs> va pas le temps You wanna kill or not be killed? Take your pick. Les deux. En fait, sur le claptrap, ils ont dû inventer un truc à trois roues, tu sais, comme sur les caddies. Bon, j'imagine que va y avoir des gens. <coughs> ah, oui, t'imagines bien. Ah c'est l'autre porte, j'ai 15 modes de classe Oh, un tambour de machine à laver C'est vrai ça, on aurait pu faire un biais C'est une balade sur un clap-trap gérant, ça serait drôle Dans un clap-trap Dans un clap-trap Il est votre ah euh... oh, oui 22 h c'est drôle à voir quand même, t'es en train de racler tes fesses par terre. Hein. Voilà, tout ça dans ses petits bras, ça fait beaucoup ça j'ai déjà vu beaucoup de fois. Euh.. Oh ouais Elle peut. Elle peut mains Tu fais caca des motos Ah ouais euh, je me suis garé, vous êtes où Vous venez euh, Attends, t'es où c'est où là, la suite Moi je sais pas, j'ai trouvé un ascenseur. Ah, ah salut bah, moi <rire> Vous venez Mais bah, c'est où la suite Là où je suis Je comprends en C'est où Ah oui. Je vous ai tous perdu Ah, vous êtes vraiment pressé hein Ah non, mais là moi j'ai juste récupéré ma voiture que j'ai laissée en haut. Voilà. prendre la voilà. voiture Ah, c'est où En haut ou en bas toujours même projet, endroit pour l'instant Ah bon You're joking. No bloody Channel Listen to that echo and try not to hurt the rathids. They're orphans. Just me. Ah, bon ah. ah. ah. Mais fallait le dire avant. Ah, ah ouais. C'est ce qui sert à rien. Personne? Cinq? On l'avait en pas déjà entendu? Au pire on montre encore deux la, de la de On a fait la reine de Boxing, Madame. On va être tranquille. Moi qu'un Heissade boînez c'est un dead. Arrive. C'est le moment où j'avais un superbe. Ah oui, ah, il n'y a qu'à faire. C'est quoi le rapport avec sa sœur et faire bouillir de l'eau? Ah, tu dire qu'il y a un mec qui s'ennuie tout seul dans une zone? C'est ça. Ouais <rire> ah, bah... J'espère qu'il nous attend pas longtemps. Non, bah, quoi, c'est bien, Shonzane Oh, c'est une production de merde Euh, c'est pas là que je voulais aller. Non. Euh, oui. Trompé de taxi. Je le teste un truc. Ah. Bah, voyons. Oui c'est bien, c'est pas par là qu'il faut aller. Non <rire> T'as regardé ta carte, toi, avant de foncer tête baissée non, quelqu'un nous tire dessus. Mais non, <rire> Pourquoi on peut pas. Pourquoi tu peux pas faire apparaître des véhicules Ah, mais où est-ce que tu m'as amené <rire> Mais toi, tu vas où tu veux Bah, en fait, parce que nous, on n'arrive pas du tout à passer là où vous êtes passé, donc. Euh... Moi, je sais même pas où est-ce que. Nous, on a, a fait le tour. Ah... moi, je suis presque. Ah, ouais, mais attends, hey, ça y est, <rire> <rire> j'ai triché un hein. peu. De quoi Oh, bon, tu fais le tour, on est sur. On cherchait pas un. Hein. Bah, fait... euh... Non, mais fais le tour, vraiment. Mais le tour, on a pas réussi, justement. Vaut mieux de sauter par-dessus, ça a l'air d'être. Bah, non, Tout mais savez bon, euh... on a fait le tour, on a fait le grand tour. Ah, le grand, grand. Bah, oui, le grand tour. Oh, bah, yeah. Ah, ça y est. I won't go down easy. Pour moi, ça revient au oh, même. Stop! Hein. You don't hurt him anymore. He's too handsome and strong. And his voice makes me weak at knees. No, no. You've always been the good oh, What? <rire> euh, Comment elle s'est téléporter? <rire> ça, ça c'est <rire> des vrais passagers <rire> con <rire> con des <stars. rire> ah On va se faire one shot, Anaïs. rocket talk to Seymour again, On est loin? Je suis un peu à la trace quand même. Suivez-moi. Oui. Ah, j'étais pas du bon côté. Voilà. Vault Hunter. Thanks again for bringing me and Nina together. I've never been so happy. Ah, once my injuries heal, we're gonna take things up a notch and get really serious. Can't wait. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, uh, does Nina have a sister who's also a robot? No. <coughs> It was a long shot. <rire> non, j'en veux pas moi. Oh. Oh. <rire> C'est stylé.